Bonjour, c'est Laurence. Alors, euh, effectivement, je suis guérie et je voulais également reparler du fait que, euh, et bien évidemment, entre la période du mois de mars et la période aujourd'hui du mois de juillet, euh, dans la mesure où euh, j'ai choisi de, de faire les choses on va dire par moi-même, en écoutant mon corps. Euh, et bien évidemment, je vous en avais parlé au mois de mai. J'ai fait cette expérience d'utiliser l'Artemisia annua euh, sur une semaine et cette expérience a été très concluante. Voilà. Donc, je voulais également vous remercier tous parce que vous avez été très nombreux à poser des questions. Euh, et c'est tant mieux parce que, la grande surprise de, de ce que j'ai pris, c'est que j'ai trouvé que c'était une plante que je tolérais tout à fait. Et c'est important de le souligner parce que depuis euh, euh, septembre, bah, j'ai constaté que tous les médicaments, ou presque, je faisais des, des allergies et des réactions. Voilà, Puisque la première grosse réaction, je l'ai fait euh, euh, en faisant l'examen de scanner qui s'appelle le TEP scan où euh, j'ai fait une réaction allergique, je pense au glucose, hein, on a, euh, où on a fait une injection. Euh, et donc, j'ai fait une réaction pendant dix pendant, pendant jours. Après, heureusement, j'ai fait des bains de bicarbonate, etc. Parce que j'étais... Je, je croyais un petit peu avoir la varicelle, tellement j'étais couverte de plaques de partout. Et ça a mis dix jours, j'étais très, très, très douloureux. Mais bon, c'est parti un jour. J'ai juste peur de garder des traces tellement c'était impressionnant. Enfin voilà, non, c'est parti. Euh, néanmoins, du coup, pour conclure et savoir où j'en étais, c'était compliqué. Donc heureusement, euh, les cancérologues a trouvé ce qu'on appelle le scanner TAP, qui lui euh, se fait avec un produit de contraste. Donc elle veut déjà testé les produits de contraste, c'était tout un truc. Tout ça pour dire que, euh, pour vérifier où j'en suis, à chaque fois, bien évidemment, c'est le scanner TAP. Mais entre les scanners, puisqu'à mon moment donné, j'ai dit non aux deux opérations qui étaient programmées. Et donc, euh, autant en février, j'étais pas du tout fière de moi. Voilà, euh, là, la grande fierté, c'est d'avoir osé dire euh, non au médecin, qui l'a très bien pris et d'avoir osé dire oui à mon corps. Voilà. Donc, bien évidemment, je ne fais pas ça de manière euh, comme ça, arbitraire. Si je ne savais pas avoir quelques alliés naturels pour, euh, pour parfaire les choses, eh bien, je, je ne le ferais pas. Heureusement, cette plante, je l'avais découverte grâce à un magnétiseur donc, il y a un an ou deux. Et ce qui est fantastique, c'est grâce à des vidéos euh, comme celle de Raphaël Colucci, et de Thierry et de Cassas-Novas, eh bien, ça permet de comprendre, de comprendre un petit peu mieux donc, euh, eh ben, ce, ce qu'ils qu disent, tout simplement. Et euh, ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, moi, je ne savais pas, c'est lui qui, qui me l'a fait découvrir, euh, c'est que l'Artemisia Anua, elle a cette propriété, quelque part, d'aller tapisser l'estomac euh, et d'aller un peu améliorer les choses et j'avoue que ça a été une, une découverte euh, voilà donc c'est très important il se trouve que j'ai autour de moi euh, d'autres personnes atteintes du, du cancer donc des personnes très proches alors c'est difficile de conseiller à ses proches de, de prendre parce que j'ai envie de dire moi je ne fais qu'écouter mon corps donc c'est mon corps qui est le témoin c'est mon corps qui m'emmène devant c'est mon corps qui m'a dit choisis cette plante parce que cette plante ça dit oui parce que pourquoi Parce que depuis septembre, à chaque fois que ce soit pour la chimie ou pour un médicament, pour ce que je mange, pour un aliment, etc., je mets, je demande, on va dire, à mon ventre, à mon corps, à mon estomac, etc., est-ce que ça te va voilà, voilà quels sont les enjeux. Est-ce que ça te va Est-ce que tu acceptes cette chimie Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour accepter cette chimie et que les choses se passent du mieux, mieux possible Il y a plein de choses pour lesquelles c'était oui la chimio, j'ai oublié d'expliquer effectivement que la chimio, depuis le début, j'ai fait des réactions allergiques, hein, donc c'est compliqué, parce que je prends la chimio, mais à chaque fois, il a fallu que je prenne des traitements pour éviter trop d'allergies, et pour supporter suffisamment, voilà, mais quand, à un moment donné, je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre, donc on m'a dit là, chimio, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu apprennes à dire non, à réduire, enfin, c'est tout un, un, tout un schéma pour comprendre les signaux du, du, du corps et ce qu'il qu veut faire. Donc, évidemment, euh, on va dire dans ma quête des choses, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé plutôt de naturopathe à part ceux que je trouvais sur, sur, sur Internet. Bon, il faut dire que l'an dernier, j'étais voir une diététicienne pour justement aller travailler cette alimentation. Je voulais quelque chose de très spécifique. Je lui parlais que je, je démarrais et que je, ça faisait un mois ou deux, je sais plus, que j'étais en alimentation cétogène. Et mon Dieu, elle m'a tellement, elle m'a tellement rabâché les oreilles que j'ai eu une période où je me suis dit pendant des mois, j'irai plus voir personne. Ça m'a tellement, tellement, je suis rentrée chez elle, j'étais dans une énergie fantastique, je me sentais super bien, etc. J'étais la reine du monde, j'allais guérir, j'allais tout comment, mon... enfin, voilà et puis elle me parle et je ressors mais alors j'ai été... été à ramasser la petite cuillère voilà enfin bon bref donc par contre entre temps je suis bien contente depuis septembre euh, d'avoir trouvé euh, bah, ces, ces vidéos euh, de Guy euh, qui discute avec Patrick Louis naturopathe donc ça me permet de considérer à chaque fois que là où j'en suis, là où ils en sont eux-mêmes et de, de, de voir quelque part que ben c'est intéressant qu'en parallèle, différentes personnes trouvent un peu les mêmes, les mêmes alternatives, les mêmes plantes, les mêmes produits. Euh, et euh, oui, c'est un risque j'ai choisi par moi-même d'ingérer cette plante, euh, mais pas de manière inconsidérée. J'ai considéré là où j'en étais de ma prise de sang, là où j'en étais de chaque résultat. Est-ce que j'avais un niveau de fer suffisant Est-ce que j'avais un niveau d'hémoglobine suffisant Et j'ai choisi le moment où je savais que mon médecin traitant pourrait discuter avec moi. Et une fois que j'ai terminé ma semaine d'artémicilline j'ai été discuter avec mon médecin traitant, qui est bon, peut-être compréhensible, en tout cas pour lui dire, voilà, voilà ce que j'ai pris comme plan, voilà ce que j'ai fait. C'est exactement quelque chose, une plante que vous pouvez conseiller également à vos patients par rapport au COVID et tout ça. Et euh, voilà, voilà ce qu'il en est. Donc, je l'ai fait au mois de mai. Est-ce que c'est ça qui a eu un incidence ou pas Je ne sais pas parce que quelque part, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment ça marche. Euh, j'ai présenté à mon corps un certain nombre de solutions. J'ai accompagné chaque mouvement avec peut-être des erreurs, j'en suis sûre, sur le parcours, euh, certainement en termes d'alimentation. Et quelque part, c'est lui qui choisit de guérir. Voilà, moi, je suis euh, que celle, quelque part, qui, qui vient comprendre un peu les ingrédients. Euh, euh, D'habitude, on ne comprend pas. On est sourd, on n'entend rien, et c'est pour ça que le cancer s'installe. Il s'installe hein. parce que euh, on ne veut pas entendre les symptômes, on ne veut pas entendre les messages, on ne veut pas entendre le truc. Bon. Dans mon cas, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque c'est pas... Enfin, c'est moi, bien évidemment, hein, c'est moi. Mais euh, c'est aussi... Euh, j'ai fait de, de grandes avancées par rapport à l'histoire transgénérationnelle. Et chez moi, euh, ce qui est là, c'est clairement une histoire transgénérationnelle. Et je pense que je n'ai pas encore fini de, dérou... de dérouler la pelote. Vous hein, voyez, c'est une grosse pelote de laine. Euh, voilà. Et comme j'ai déroulé la pelote de laine... Eh ben, il ne reste plus rien. Maintenant, c'est à moi, j'ai à comprendre quelque chose que j'ai entendu. J'ai un message qui m'a été dit des histoires transgénérationnelles de, des femmes qui se transmettent les unes aux autres. Certains, certains messages qui ne sont pas du tout sympas à entendre hein, euh, ou à voir, plutôt des choses qu'on a envie de voir hein, des problèmes d'agression, des problèmes de ceci, de cela, euh, des choses qui se transmettent de, de, de, de, de, de mère en fille. Voilà. Euh... donc c'est pas seulement la, la faute du moment de, de, de ce qui vient d'être vécu etc. bien évidemment que ce qui déclenche quand même le cancer c'est quand même un, un choc ou quelque chose au niveau émotionnel qui, qui s'est passé mais on sait très bien que quand il y a quelque chose qui doit, au niveau énergétique, sortir pour s'exprimer, euh, au niveau émotionnel, bah, ça trouve euh, le moyen. Ça peut être la dépression, ça peut être le cancer, ça peut être euh, l'épuisement professionnel, ça peut être l'accident parce que c'est tellement fort qu'on qu se provoque un choc pour, pour que tout ça arrive à la conscience. À partir du moment où les choses sont conscientes, je pense que la pelote de laine, elle est partie. Et du coup, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Euh, voilà euh, je vais donc continuer mon moi euh, tous les trois mois et donc euh, je vais comme recommencer la semaine prochaine voilà et puis j'aurai l'occasion d'en reparler à mon médecin traitant euh, certainement euh, il se trouve que du coup je vais le faire en même temps que quelqu'un de très proche à qui j'ai conseillé cette plante euh, en espérant que sur elle euh, ça dans la mesure où elle n'a pas du tout fait la même démarche que moi elle n'a pas été voir dans l'histoire transgénérationnelle et elle ne veut pas le voir euh, et elle est un maillon essentiel de la chaîne transgénérationnelle si elle ne veut pas voir euh, c'est difficile hein en plus elle a des opérations aux yeux en ce moment c'est pas, pas anodin c'est quelqu'un qui veut pas regarder qui veut pas voir euh, je ne veux pas entendre, je comprends, il y a des douleurs et des blessures qui sont difficiles à entendre. Hein. Moi-même, je ne suis pas au cœur de la question. Si ça se trouve, c'est encore plus compliqué que ça et j'ai n'ai peut-être pas encore tout, tout vu. Euh, toujours est-il que j'espère que cette personne, ça va l'aider. Et j'ai envoyé également l'information d'artémicilline à annua à une amie très chère qui est atteinte d'un cancer encore beaucoup plus grave que, que le mien et qui habite à l'autre bout du monde. Elle a trouvé d'autres solutions également. J'espère qu'elle qu le verra. Euh, J'espère que ça peut lui apporter de, de l'aide. C'est le, le corps est à la fois fantastique. Et euh, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est constitué de millions et des millions de cellules intelligentes qui fonctionnent tous les jours et qui fonctionnent très bien tous les jours donc, évidemment, quand il y a un épuisement, un cancer, on ne peut pas dire c'est la faute du cancer. C'est juste quelques cellules qui, qui sont en train de dire au secours, j'ai envie de voir autre chose, il euh, faut, faut m'aérer tout ça parce que j'en peux plus. Euh, voilà, donc, heureusement, que quelque part, elles sont là pour dire, j'en peux plus, là, il faut que tu me trouves une autre façon de vivre, de fonctionner. Euh, voilà, voilà. Bon, eh bien, à très bientôt. Et portez-vous bien. Bisous. Bonne journée. C'était Cancer, Butterfly, Warrior, qui va être Butterfly, Warrior. Tocou, et